Il n'y a pas de bobo caporal? Non, lieutenant. Celui qui a dit que le chien était le meilleur ami de l'homme savait de quoi il parlait. Cet Indien n'est peut-être pas de votre avis. Occupez-vous de lui, aura Appelle ton chien, Rusty. Oui, lieutenant. Un par, ici, viens ici. Bon chien, Adam. En tout cas, j'espère que la dépêche dont vous êtes chargé valait la peine que vous risquiez votre vie. Non, c'est rien, lieutenant, il est adressé au Major Swanson. Peut-être nous éclairera-t-elle sur ce que les Apaches nous préparent. En fait, je ne connais qu'un seul d'entre eux assez fou pour tenter une action comme celle-là aux portes même du fort que nous tenons. Vous croyez qu'il les conduirait aussi loin dans le nord oh, Il les mènerait jusque chez le président, caporal, s'il en avait envie. Et qui ça Géronimo. Géronimo Pourquoi me remettez-vous ce message si tard Je vais t'y retardé, Major. Les Apaches me suivaient j'ai dû marcher de nuit. Merci, Disposé. Qu'y a-t-il, Major Géronimo Pire. Le colonel Barker vient faire l'inspection du fort. Barker La dernière fois que je l'ai vu, j'ai écopé de huit jours d'arrêt parce que mes bottes étaient mal cirées. C'est un excellent soldat. Oui, Major. Cela expliquerait pourquoi Géronimo est sur notre district, Major. Il n'a jamais oublié la raclée que le colonel Barker lui a infligée au Rio Grande. Seigneur Dieu des militaires, c'est le conseil de guerre et le poteau qui nous attendent. Qu'est-ce qui vous arrive tout à coup, Aras tire, hein, Tintin que va-t-il se passer quand le colonel Barker les trouvera ici, au fort O'Hara a raison, c'est absolument contraire au règlement. Il comprendra jamais les motifs qui nous ont... Pourquoi ils ont été amenés ici et pourquoi nous les avons gardés. Mais peut-être ne dira-t-il rien. Si nous lui racontons tout, comment nous les avons trouvés il y a trois ans. Deux pauvres petits êtres pleurants et vagissants. Les deux seuls survivants de tout un convoi de pionniers massacrés, Major. Deux malheureux orphelins. Arrêtez, O'Hara. Vous me fendez le cœur. Que nous lui disions comment nous les avons élevés, soignés, comment j'ai nourri un Tintin avec un biberon. Ohara Oui, Major. Le colonel Barker n'est pas du tout sentimental. Oh non, Major. Vous aurez à éloigner ce chien et ce jeune homme de fort apache jusqu'à ce que Barker soit parti. Euh, oui, Major, oui, mais comment Ça, sergent, c'est vous que ça regarde. Oui, c'est moi. C'est moi que ça regarde, Major. Et, lieutenant Vous veillerez à ce que le sergent Ohara exécute mes ordres avec un minimum de soupir et de larmes. Bien, Major. Combien de temps nous reste-t-il Cette dépêche aurait dû me parvenir il y a deux jours déjà. Dans ces conditions, le colonel Barker arrivera aujourd'hui. Oh, oh, oh. C'est tout. Bien, major. Et lieutenant, veillez à ce que les hommes soient prêts pour la revue de détail. Bien, major. Et disposé. Comment vais-je me débarrasser de Rusty, Tintin? Le Major ne vous a pas demandé comment vous le feriez, il vous a demandé de le faire. Ben, je peux tout de même pas les jeter à l'eau avec une pierre au cou. Vous avez des ordres, sergent. Éloignez ce garçon et ce chien de fort à Pache. Et au galop Oui, lieutenant. Oh, Rusty Oh, Rusty oh, Si je ne l'avais pas entendu, je n'aurais jamais voulu quoi croire. Et toi, Ratintin Qu'avons-nous fait pour qu'il nous éloigne du fort Quelle faute avons-nous commise nous pas notre devoir. Nos deux meilleurs amis, Rip et Wara, qui nous renvoient. Et où ouais, Nous ne connaissons personne excepté un Voilà ce qu'on va faire. Nous allons nous cacher. On gêpera comme quoi manger en messe. Et nous resterons sans qu'ils nous voient en attendant d'être assez grands pour nous engager. Comme ça, ils ne pourront plus rien. Et bien, Anna. Vous n'avez pas encore caché Rusty hein Ratatin Caché Il faudrait d'abord que je les trouve. Que vous les trouviez Voilà oh, quelquefois, je... Oui, ça va. Rusty Russy. Rusty Rusty, Ratatin Rusty Avec Geronimo déchaîné, on pouvait penser que des soldats auraient mieux à faire que de nous chercher. Rusty Ratatin Cache-toi, Ratatin Oui, oh, Attends, attends ordre, lieutenant Masters. Voyez-vous m'expliquer ce que vous faites là-dedans et pourquoi vous ne venez pas quand on vous appelle Avez-vous entendu Oui. Non. On a entendu aussi que vous cherchiez avec O'Hara le moyen de vous débarrasser de nous. <rire> non, tu as mal compris, Rusty. Voilà ce qui arrive lorsqu'on n'entend qu'une partie de la conversation. Alors, vous ne vouliez pas nous chasser Mais non, voyons. Écoute, Le colonel Barker va venir inspecter le fort. Il sera furieux s'il trouve un enfant et un chien avec nous. Nous voulons simplement éviter qu'il vous rencontre. Je sais bien que nous te garderons ici, toujours. Arrive oh, oui. Lieutenant Lieutenant Le colonel et son escorte s'approchent du fort. Et... Maintenant, il faut vous cacher, Rusty. Tous les deux. Ne vous trouvez pas sur son chemin. C'est un ordre, caporal. Bien, Lieutenant. Sergent. À mon commandement Rompez les rangs Major, vos hommes en bonne allure et leur tenue est parfaite. Je vous remercie, colonel. À l'exception de ce gaillard dont la boucle de ceinturons médiocrement astiquée est une honte pour l'unité à laquelle il appartient. Je vous conseille de faire un exemple, huit jours de consigne. Bien, colonel. Si la ah. discipline fait la force des armées, la bonne tenue fait la discipline. Oui, colonel. J'aimerais Je, jeter un coup d'œil aux écuries. Cette filet rustique est Rintintin de l'écurie. Oui, lieutenant, tout de suite. À présent, sergent Ouara. Euh, Est-ce que j'ai la perdu Le sergent Ouara était bien derrière moi Je ne le vois pas, colonel. Moi non plus. C'est. ça, c'est bizarre. Oui, colonel. Rusty, Rintintin, le arrive. Allez au baraquement et pas de gymnastique. Viens, hein? Allez, viens, attends, allez vite, dégage toi oh, Colonel, ne préféreriez-vous pas visiter la chambrée des recrues d'abord Ah, oh, si vous voulez, Major. Vous pouvez retourner au bureau, lieutenant. Oui, Major. Huit jours de consigne pour une boucle qui est malastiquée. Si jamais je suis pris, à perpète. Garde, avant Tiens, tiens, tiens Le sergent O'Hara, l'homme qui s'évanouit en fumée. Je que la vous apparaissez et disparaissez avec une telle aisance qu'au combat, vous devez être une cible difficile à atteindre. Merci, colonel. Restez au garde à vous, sergent. Euh, oui, colonel. De toute ma carrière, je n'ai vu un tel manque de respect envers un supérieur. Pourquoi, soldat Oara, vous êtes-vous permis de vous asseoir Bien, colonel, voilà, colonel. J'ai mal. J'ai mal aux pieds. Il a mal aux pieds. Vraiment, Major, ce garçon est un crétin intégral. <rire> Qu'est-ce que c'est encore <coughs> Je... Je crois que j'ai pris froid, colonel. Est-ce que votre cantine est aussi vide que votre crâne noir Non, colonel. Je veux dire. Oui, colonel. Ouvrez-la, Oara. Ça va être prodigieusement intéressant. Ouvrez-la. Oui, colonel. Colonel Barker. Oui, lieutenant. Trois guerriers de Geronimo sont entrés au fort avec un drapeau blanc, colonel. Ils demandent à vous parler sans attendre. C'est très bien. Je m'occuperai de vous plus tard. Où est Rusty oh, Il s'en est fallu de peu. On peut le dire. Et où est Ratintin? Ohara Ohara a été un véritable héros. Il a mené son action de retardement tout seul contre une force supérieure en un galant. Ah, bon, ça va. Maintenant, il faut battre en retraite. Écoutez, emmenez Rusty et Tintin hors du fort. Ils pourront rester avec la famille du caporal Doulan à sale River jusqu'au départ de Barker. Oui, lieutenant. Réflexion en fait, vous feriez bien d'y rester, vous aussi. Viens, lieutenant. Allez, viens, attendez ah. Voici les paroles de Geronimo. Vous relâchez son frère de sang, Zorac. Parce que grand frère de sang, prisonnier, âme de Geronimo prisonnière aussi. Si Geronimo veut Zorac, il se présente à Fort Apache pour fumer le calumet de la paix. Geronimo veut voir toi avec cinq guerriers blancs split rock avant soleil parti du ciel. Si toi, amené frère de sang, Géronimo fumait le calumet de la paix. Qu'en pensez-vous Ça peut être un piège, Géronimo veut toujours votre scalp. Oui, sans doute, mais cela peut valoir la peine de risquer la chance de voir le district débarrassé de cet agitateur. C'est entendu, j'y serai. Ça, j'en sais rien. Tiens, vois une goutte. Mais j'aime mieux avoir affaire à tous les apaches qu'à lui. On nous sera en sûreté à ce River. Oui, il nous restera une heure de chemin quand nous aurons passé Split Rock. C'est encore loin, Split Rock On devrait l'apercevoir aussitôt le premier tournant. le chien qui a capturé Zorak. Pas tirer Après savoir que nous ici, pour un chien, un enfant et un homme... Nous avons Split Rock devant nous, colonel. Moi, attendre hors de Geronimo. Geronimo a attendu longtemps pour ce jour. Le colonel Barker mourir. Oula, colonel Barker Ne restons pas là. Attends, Hora. Regarde, Il y a quelque chose. Oui, je pense bien. Il y a le colonel et s'il nous trouve tous les trois, il y aura quelque chose. C'est encore pire. Quoi trop attendre, Géronimo, pas vouloir risquer de tuer mon frère de sang. Laisse-eux approcher. C'est une embuscade. Ils ont dû nous voir. Pourquoi ils tirent pas C'est pas à nous qu'ils en ont, ils veulent le colonel Barker. Il faudra l'avertir Il... Non, si jamais nous tirons, les Apaches vont riposter. Ils ne sont que six là en bas. Ils seraient vite massacrés. Rintintin oh. peut aller à Fort Apache oui. Et nous pouvons atteindre le colonel Barker, peut-être. Hé, hey, écoute. Va chercher Masters. Amène-le ici, Ratatintin. Amène Masters ici. Il faut réussir. C'est maintenant ou jamais, Ratatintin. Youhou, Ratatin Chargé Qu'est-ce que c'est Oara il y a un jeune garçon. Couvrez-les, tirez. Oara, qu'est-ce que tout ça signifie Qui est ce garçon c'est une longue histoire, colonel. Alors ne me la commencez pas. Nous ne vivrons pas assez pour en entendre la fin. <tousse> Lieutenant Masters, c'est un Ouvrez les portes. Qu'est-ce qu'il y a, un Très bien, très bien, j'ai compris. Il doit y avoir du rabuge. Il ne serait jamais revenu ici sans rustique. <tousse> Il nous demande de le suivre. Ansel! Ils ne pourront pas tenir encore bien longtemps. Les renforts devraient arriver bientôt, Major. Les renforts de voulez-vous qu'ils viennent C'est ce que j'essaie de vous dire depuis un moment. C'est Ratintin qui est parti les chercher. Ratintin Qui est Ratintin J'étais D'abord, un enfant nous avertit d'une embuscade. D'après ça, un chien amène des renforts à la rescousse. Que font-ils parmi vous Colonel, je vous présente mon Rintintin. Géronimo a quitté le district. Non parce que nous l'avons sérieusement battu, mais parce que nous avons toujours Zorak entre nos mains. Une fois encore, officiers et hommes de troupe du 101e Cavalerie doivent être félicités pour leur bravoure au combat. Cependant, vous vous êtes rendu coupable d'une grave atteinte au règlement et d'une conspiration pour la dissimuler à un officier supérieur. Il s'agit naturellement de la présence d'un enfant et d'un chien dans ce fort en violation absolue des consignes reçues. Lieutenant, faites avancer ce jeune garçon et le chien. Rusty et Rintintin, sortez des rangs. Loin de méconnaître votre intervention héroïque grâce à laquelle ma vie, celle du Major Swanson et de quatre de vos camarades ont été sauvés, je dois dire qu'il n'y a pas place dans ce fort pour des civils, quels que puissent être leur bravoure. Par conséquent, à dater de ce jour, le jeune Rusty et son chien Rintintin sont inscrits sur les contrôles. De plus, pour votre exceptionnelle bravoure et votre initiative, j'approuve et confirme votre promotion au grade de caporal et Rintintin contrat à l'effectif. Soldats! <rire> regardez caporal Rusty. Présent. Faites-toi en provirant. Bien, colonel Ah mon commandement, provirons Rattata, <rire> tu es un brave chien. Alors, ça va mieux, hein Il n'aura plus besoin de te cacher, maintenant. Au revoir Mais ça, vit.